C'est un livre qui aurait pu ne, ne jamais exister, en fait. Je me suis retrouvé euh, pendant, au mois de mars euh, à être arrêté, comme, comme toute la population française, alors même que j'étais en train de tourner dans un hôpital désaffecté au sein d'un hôpital en activité. J'étais en train de tourner euh, la deuxième saison d'une du, série qui s'appelle Hippocrate, qui, qui raconte l'univers hospitalier, notamment du côté des soignants. Et, et le tournage a été arrêté par le confinement. Et moi, euh, je suis... Euh, mon premier métier, c'est celui de médecin. Et la question de me dire, est-ce que je, je retourne à l'hôpital, c'est vite posé. Et, et, et évidemment, j'y suis retourné pour essayer d'aider à, à l'aune de, de mes compétences qui étaient euh, devenues un peu obsolètes, mais avec l'envie de, voilà, de continuer à, à aider, quoi, tout simplement. Et, et ce que je n'attendais peut-être pas, c'est l'émotion que ça m'a procuré. Je me suis retrouvé euh, euh, extrêmement chamboulé remué à l'intérieur par, un, ce que je découvrais, mais surtout parce que ça faisait remonter en moi de souvenirs, euh, de sensations euh, de ce qu'était le vrai hôpital, alors même que ça fait des années que je raconte l'hôpital à travers mes fictions. C'est de, de, est, est, est, est de cet événement qu'est né l'envie, pour la première fois, d'écrire, non pas pour le cinéma, non pas pour du récit filmé, comme on dit aujourd'hui, mais pour, euh, de façon plus intime à la première personne, un peu raconter mon parcours, mais en essayant non pas de faire juste un, un texte égotique sur qui je suis, parce que ça n'intéresse pas grand monde, mais, mais plus je crois sur comment on cherche sa place quand on est une jeune personne, comme j'ai pu être il y a 20 ans, et se dire à un moment donné, ben en fait on n'est pas tout à fait au bon endroit. L'hôpital c'est peut-être pas ma place, ma place elle est peut-être ailleurs, et pour le coup pour moi c'était le cinéma. Mais alors ce qui est très particulier, c'est que, en effet, moi, je, on, on va me mettre dans la catégorie des, des, des réalisateurs qui font un cinéma, ou, ou en tout cas un travail, euh, très ancré dans le réel. Euh, parfois, de façon à raccourci, les, les spectateurs ou certains journalistes vont dire que je fais un, un cinéma quasi-documentaire. Bon, ce qui est assez faux, en fait, parce que le documentaire, c'est vraiment un autre travail. J'ai beaucoup d'admiration pour les documentaristes et, et, et moi-même ne me sens pas du tout capable de faire des documentaires. Mais dans mon travail, en effet, il y a une envie de reconstitution du réel, mais qui est très différente du réel, en fait. Par définition, la reconstitution du réel, c'est déjà une, une subjectivité, c'est déjà un, un regard, un point de vue différent. De, de, du réel et en ça on est vraiment dans la fiction donc euh, moi mon travail dans la fiction il est, il est par exemple très romanesque mais mes personnages sont vraiment des héros de cinéma, il leur arrive des choses bien plus intéressantes qu'à moi, bien plus fortes ils sont beaucoup plus caractérisés beaucoup plus singuliers que ce que moi ou les, les gens que j'ai croisés à l'hôpital, donc en ça je fais vraiment de la fiction, mais il n'empêche que ça fait des années que je fais une fiction qui essaie de raconter notamment des gens au travail et particulièrement les gens que j'ai connus ou que je connais, cest les soignants. Les montrer dans leur travail, dans la violence du métier qu'ils pratiquent, dans, dans, dans aussi la... la... la euh, on va dire toute la... Toute la, toutes les choses positives qui existent à travers leur, leur métier. Euh, la beauté aussi du métier de soignant. Tout ça, j'essaie de le raconter, d'en être le témoin. Parce que, parce que ce qui m'intéresse, en premier lieu, c'est de raconter le travail. Et en deuxième, dans un deuxième temps, celui que je connais, qui est, qui est le métier de soignant, et que je trouve particulièrement impressionnant et, et qui, et qui m'intéresse à plein d'égards. Et ça, en effet, c'est... Cette matière que je travaille depuis des années dans la fiction, elle existe dans le réel. Et, et en retournant à l'hôpital, alors même que c'était la porte à côté, c'est-à-dire que moi, je travaillais dans un, dans un, dans des couloirs désaffectés depuis euh, maintenant trois ans que je travaille dans ces couloirs d'une certaine, certaine manière m'appartiennent, c'est-à-dire que j'ai complètement réhabilité. dont j'en ai fait un hôpital de fiction, mais qui ressemble à deux gouttes d'eau comme deux gouttes d'eau à un vrai hôpital, mais de l'autre côté, il y a un hôpital en activité, et qui était notamment surchargé par, par l'arrivée de la crise sanitaire liée à la Covid. Donc, moi, il y a à la fois... Tout est différent, parce que la fiction, c'est des faux malades, c'est des faux médecins, mes comédiens, les comédiens qui interprètent, les personnages sont, de, sont des comédiens. Tout est faux avec une impression de réel, très forte, que nous-mêmes on ressent, c'est-à-dire que nous-mêmes on se prend au jeu. Les comédiens se prennent au jeu, pensent réellement qu'ils sont médecins, et tant mieux, le temps du tournage. Et, et pourtant, la porte d'à côté, euh, c'est le, le monde réel avec la vraie souffrance, avec la, la vraie douleur des malades, des familles, mais aussi des soignants. Donc voilà, c'est à la fois la fiction, c'est pas la réalité, et pourtant, pas, pour moi qui ai fait la jonction entre les deux, et qui était ce trait, qui suit sans cesse ce trait d'union, même dans mon travail de réalisateur. On, on... Mon passé de médecin fait que je suis sans cesse le trait d'union entre la réalité et la fiction pour tous mes partenaires de travail. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je suis retourné, je pense aussi, et qui m'a motivé à retourner travailler à l'hôpital, c'est que je pense, je pense que j'en avais aussi cette responsabilité vis-à-vis -vis de mes équipes, vis-à-vis -vis des comédiens. C'est-à-dire que ça fait des, des mois que je leur parle, des soignants, je leur dis, voilà, on a une responsabilité de les représenter, de raconter ce qu'est leur quotidien, et le jour où notre tournage s'arrête, on a besoin de, de, de, de médecins, de gens qualifié, plus ou moins compétent, parce que je ne me considère pas comme un médecin très compétent aujourd'hui, mais avec quelques compétences, je me devais, de, de pour cette raison-là, déjà, je me devais d'aller montrer l'exemple. quoi. Ce qui est certain, et ça, c'est très compliqué pour moi de l'assumer, et ça fait partie des, des nœuds que j'essaie de, de, de, de dénouer dans, dans le livre sur la légitimité, c'est-à-dire que quand on lit... J'en parle, dans le livre, il y a un sondage qui, qui, qui a été fait pendant le confinement et en gros, quels sont les métiers les plus utiles aux yeux des sondés, c'était les soignants et quel est le métier le plus inutile aux yeux des sondés, ce sont les artistes. Donc, euh, c'est certain que de faire... Euh, il y a un sentiment de trahison très puissant quand on a été formé à être médecin et qu'on pratique comme métier celui de réalisateur ou de scénariste ou de cinéaste ou à ça comme on veut. Donc, obligatoirement... Il y a un sentiment de trahison qui est compliqué à assumer. Il n'empêche, et c'est ce que j'essaie de raconter dans le livre, que c'est là que je suis heureux. C'est là que j'ai trouvé ma place. C'est sur un plateau de tournage. C'est avec des équipes de cinéma. Ça a tenté d'élaborer des projets. C'est à raconter des histoires. Ça a pensé les histoires en étant. Euh, voilà, en le faisant le mieux possible. En, avec, euh, en gardant ce caractère que j'ai, mais qui m'a été aussi. Euh, euh, structuré pendant mes études de médecine, c'est-à-dire l'envie de bien faire, l'envie d'être à la hauteur des, des, des espérances que, autour de moi, etc., exactement comme un médecin, à, et, et nous, un médecin ou, un, ou un soignant en général est, est porté par cette envie de bien faire son travail. Et ça, c'est quelque chose qui me reste, et clairement, de, de mes études, et que j'ai clairement dans, sur un plateau de cinéma. Mais c'est là que je suis heureux et que je trouve ma place. Non, je ne suis pas heureux quand je suis à l'hôpital, et je n'étais pas heureux quand j'étais étudiant, à l'hôpital, j'ai eu des grands bonheurs, ça a été toute ma vie l'hôpital, l'hôpital est un monstre qui nous envahit, mais il y a un endroit où j'avais toujours un petit pas de côté. Et avoir un pas de côté à l'hôpital, comme partout dans, dans la vie, je pense, quel que soit le métier qu'on fait, il y a quelque chose qui est douloureux. Le travail, on, on nous le bassine, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on vit dans une société où un des piliers principaux, c'est le travail. On va dire il y a le travail... Il y a la vie, la vie familiale, quelle qu'elle soit, qu'on soit célibataire ou qu'on qu ait une famille nombreuse. De toute façon, il y a la vie sentimentale, familiale, les rapports aux parents, etc. aux enfants. Puis après, il y a la vie très intime, vie très personnelle. Mais on va dire, ils sont là quand même les piliers. L'école pour les enfants, l'éducation, le sport. Mais voilà, il y a le travail au cœur de, de, de, de, de, au cœur de nos vies. Et moi, eh ben, à l'hôpital... C'est vrai que ça me faisait souffrir parfois de ne pas me sentir à la hauteur, de me sentir un peu de côté, de me dire, de regarder les gens en disant, y a, je me sens un peu étranger à ce monde. Et pourtant j'en faisais profondément partie. Mais ça c'est quelque chose qui m'a habité euh, dès, dès que je suis rentré euh, en fac de médecine. Même en première année où il y a ce concours si difficile, où j'étais tant immergé dans le concours pour essayer de l'obtenir... Et bien pourtant, j'avais ce petit pas de côté. J'ai d'ailleurs essayé de raconter ça dans un film qui s'appelle « Première année ». Mais c'est vrai que, que ce petit pas de côté, ce sentiment d'être fait, d'être assez doué pour les études de médecine. Pour les études, j'entends, pas spécialement pour être médecin, mais pour les études de médecine, j'étais plutôt doué. Pour devenir médecin, j'avais des compétences et des qualités. Et pourtant, je n'étais pas profondément heureux. Je sentais que j'étais un peu de côté. Sur Quand je pratique le, le cinéma, je, le problème ne se pose pas. Je suis profondément heureux, je me sens moi et je me sens euh, tout à fait au autant euh, euh, utile finalement que quand j'étais médecin. Quand j'étais médecin, ce qui me faisait souffrir vraiment, on a une vision du... Le soin c'est un échange, vraiment c'est quelque chose que j'ai compris et comme toutes les relations humaines, c'est un échange. C'est-à-dire que le médecin il, il donne en effet un savoir, une compétence de l'affection, du, du, du, du, de l'assurance, de la réassurance. Il donne beaucoup aux patients, mais il reçoit énormément en retour. Beaucoup. Déjà, il reçoit la satisfaction d'avoir bien fait son travail, ce qui, ce qui n'est pas rien, hein, ce qui régit beaucoup de, de, de, de choses dans nos vies. Et ça, euh, moi, euh, ce qui me faisait souffrir parfois, c'est le sentiment de ne pas donner assez aux patients. de de recevoir mais pas donner et des fois le sentiment peut-être de tricher. Alors est-ce que c'était réellement, est-ce que je trichais réellement ou c'est quelque chose que je portais, que je me fabriquais en moi Mais des fois je me disais mais est-ce que tu as vraiment donné ton maximum aujourd'hui Et finalement c'est un métier soignant et je dis bien soignant parce que j'ai pas envie de faire la différence entre les infirmiers, les médecins, les aides-soignants qui finalement font le même, font pas le même métier justement, font des métiers différents mais font pas des métiers hiérarchiques. Il n'y a pas euh, les médecins au-dessus des infirmières. Ou des infirmiers, et moi très sincèrement, euh, parfois j'avais le sentiment de ne pas en faire assez. De me dire, euh, et je rentrais chez moi, je disais, est-ce que vraiment tu as tout donné Est-ce que pourquoi et, et ça, c'est ce sentiment là de, de malaise m'a accompagné pendant toutes mes études et pendant ma pratique médicale, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en médecine libérale. Et en ça, je me considérais pas comme un bon médecin. C'était très compliqué pour moi d'écrire un livre parce que. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, je ne me sentais pas capable d'un point de vue technique. Je, moi, je me sens tout à fait capable d'écrire un scénario. J'ai mis, déjà, ça n'a pas été simple au tout début de ma.. de mes, de mes envies d'être scénariste. J'ai eu du mal à écrire parce que parce que je n'étais pas profondément littéraire, que j'étais pas très armé on va dire d'un point de vue purement technique pour écrire c'était pas quelque chose qui venait facilement pour moi et puis et puis euh, je me suis décomplexé j'ai j'ai dépassé on va dire la, les obstacles et puis c'est devenu assez facile pour moi d'écrire je ne dis pas pour autant que je suis un bon scénariste mais en tout cas c'est ça ne me fait plus peur et je trouve même du plaisir là où ça a été laborieux et douloureux au départ même beaucoup de plaisir et mais le scénario est un outil de travail Certes, il sert, il, sert, il sert essentiellement à trouver des financements. Donc il est un outil important. Puis après, c'est un outil de travail sur le plateau pour savoir, entre les comédiens, les techniciens, qu'est-ce qu'on va faire, quel film on va faire. Donc ça, c'est... Mais au-delà de ça, il reste un outil de travail. Il n'est pas voué à être commercialisé, le scénario. Il ne va pas être lu, les gens ne vont pas lâcher. Ce n'est pas un objet culturel. Encore moins une œuvre d'art. Donc, le film... Est éventuellement un objet culturel, potentiellement une œuvre d'art, selon euh, la qualité du film et comment on, on voit le cinéma et où on a envie de le mettre dans notre hiérarchie euh, artistique. Mais voilà, le scénario en soi n'est juste n'est qu'un outil. Donc là, euh, par contre, la littérature et je ne dis pas que j'ai écrit de la littérature, mais en tout cas, la littérature, les livres. Ah oui, c'est un peu... Je me sens petit, quoi. Je me sens pas... Ma mère est prof de lettres. Moi, j'ai baigné dans un univers où les gens lisaient. Moi, je lisais assez peu. Mais mon grand frère est un, un grand lecteur. Mon petit frère lit beaucoup. Mes parents, ma mère, lisaient énormément. Ma grand-mère aussi. Donc, euh, j'ai toujours grandi dans une sorte de fantasme du, du, de, de sacralisation du livre. Donc, quand je me suis dit, je vais... J'ai l'impression que c'est un livre que je dois écrire avec cette matière et non pas faire un film, parce qu'il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ultra-intime, qui, qui n'a pas vraiment de sens dans un film. Dans un film, justement, la fiction euh, m'aide à faire des personnages plus, plus romanesques, je veux dire la fiction filmée, mais là, on ne parle pas de fiction, on parle de choses plus, plus personnelles, genre, et, et, et, et, et la forme, c'est celle d'un livre. Et donc là, ça a été compliqué pour moi, parce que, parce que je ne me sentais pas obligatoirement légitime. Et puis, il euh, y a toujours des gens autour de nous qui, qui nous encouragent et puis qui, qui nous disent bah, si ça vaut le coup. Quoi. Donc, on a envie, il y a un moment donné, on a envie de, de les écouter, de les entendre et de se dire bah, pourquoi pas, peut-être qu'ils ont raison. Et, et puis voilà, donc j'ai essayé de lâcher un peu prise et puis d'aller au bout de, de ce projet qui était au départ euh, des enregistrements que j'ai commencé par m'enregistrer parce que c'était compliqué pour moi de tout de suite traduire par l'écrit ce que je ressentais. Je me suis enregistré, ces enregistrements, je les ai retranscrits, puis après les retranscriptions, on les a retravaillées, je les ai retravaillées pour qu'elles pour qu fassent sens et, et, et, et c'est devenu un livre.